Bonjour à tous, alors dans cette vidéo, je vais euh, plutôt lire que commenter le, le deuxième chapitre de mon ouvrage, euh, donc pour une France catholique et royale, donc pour Dieu, et la France et le roi. Euh, alors, je vais quand même tout de suite vous, vous donner les, des, des références euh, bibliographiques. Euh, Notamment euh, deux ouvrages du Marquis de la Franquerie, c'est vraiment un, un auteur que, que je recommande, hein. ces, ces ouvrages sont remarquables. Donc si vous voulez en savoir plus, il y a la Mission divine de la France et son second, un second livre aussi euh, très intéressant, Ascendance Davidique du roi de France, car il faut savoir que les rois de France était descendant de David. Alors euh, dans ce livre, il y a même l'arbre généalogique, si ça vous intéresse. Donc euh, voilà, je pense qu'ils sont disponibles assez facilement sur Internet. Euh, donc euh, donc la mission divine de la France, donc la mission divine et universelle de la France commence à Reims à la Noël 496 avec le baptême du roi Clovis par Saint Rémi, donc Saint Rémi qui était euh, l'évêque de, de Reims. Pratiquement tous les rois de France ont été euh, sacrés à Reims, hein, à quelques rares exceptions, euh, comme Henri IV à, à, à Chartres. Euh, donc Clovis devient ainsi fils aîné de l'église et la France prend le titre de fille aînée de l'église en tant que première grande nation catholique. Effectivement, euh, c'est la première grande nation catholique sachant que je crois que la, la première nation euh, catholique est l'Arménie je crois en 318. Euh, voilà, l'Arménie serait la première nation euh, convertie en fait. Mais bon, la première grande nation... Donc, fille née de l'église, c'est la France. Donc, lors de la cérémonie toute miraculeuse et surnaturelle, donc la cérémonie du, du sacre, enfin du sacre, la, la cérémonie euh, du baptême de Clovis, plutôt. Oui, c'est le baptême de Clovis. Euh, Saint Rémi, alors évêque de Reims, dit à Clovis... Apprenez, mon fils, que le royaume de France est prédestiné par Dieu à la défense de l'église romaine, qui est la seule véritable église du Christ. Ce royaume sera un jour grand entre tous les royaumes. Il embrassera les limites de l'Empire romain et il soumettra tous les peuples à son sceptre. Il durera jusqu'à la fin des temps. Il sera victorieux et prospère tant qu'il sera fidèle à la foi romaine, mais il sera rudement châtié toutes les fois où il sera infidèle à sa vocation. Et effectivement, je crois que nous, nous, nous sommes en train de, de, de plonger, mais je crois que nous n'avons toujours pas touché le fond. Et effectivement, il va y avoir un réveil très brutal, car Dieu va bientôt envoyer son châtiment. Alors, euh, il s'est interdit d'utiliser l'eau comme au déluge, mais ce sera un châtiment de feu. Un châtiment de feu. On parle d'une pluie euh, d'une pluie de feu en fait. Euh, donc euh, effectivement, donc, pendant cette, cette fameuse euh, cérémonie du sacre de. Enfin du, du, du baptême de Clovis, plutôt. Il y a eu le, le fameux miracle de la Sainte Ampoule apportée par une colombe au milieu de parfums tout célestes. Et la voix qui se fit entendre, donc c'est la voix de, de Dieu, hein. La paix soit avec vous, c'est moi, ne craignez point, persévérez dans mon amour. Et effectivement, la sainte ampoule a servi euh, au sacre de tous les rois de France, et euh, le, saint, le, le Saint Crème, en fait, ne, ne diminuait pas. Il a, alors, alors, ça a été profané à la Révolution, euh, mais je crois que euh, il, reste, il reste quand même du, du Crème. Euh, et je crois qu'il est actuellement... que la Sainte-Ampoule est reconstituée, parce qu'elle a, a été brisée par un révolutionnaire. La Sainte-Ampoule... Euh, je crois qu'il y en a... enfin, la Sainte-Ampoule est à Reims en ce moment. Euh, ce, ce sera ce qu'on appelle le pacte de Reims entre Dieu et la France. Celle-ci est donc, dès ses origines, vouée à la défense de la Sainte-Église catholique. Ce que confirme cet extrait de la lettre du pape Grégoire IX au roi de France Louis IX, donc Louis Louis IX, en fait c'est Saint Louis, hein. du 21 octobre 1239. Donc je lis Dieu auquel obéissent les légions célestes, ayant établi ici-bas des royaumes différents suivant la diversité des langues et des climats a conféré à un grand nombre de gouvernements des missions spéciales pour l'accomplissement de ses desseins, et comme autrefois il préféra la tribu de Judas à celle des autres fils de Jacob, et comme il la gratifia de bénédictions spéciales, ainsi il choisit la France, de préférence à toutes les autres nations de la terre, pour la protection de la foi catholique et pour la défense de la liberté religieuse. » Pour ce motif, la France est le royaume de Dieu-même. Les ennemis de la France sont les ennemis du Christ. De même qu'autrefois la tribu de Judas a reçu d'en haut une bénédiction toute spéciale parmi les autres fils du patriarche Jacob, de même le royaume de France est au-dessus de tous les autres peuples, couronné par Dieu lui-même de prérogatives extraordinaires. La tribu de Judas était la figure anticipée du royaume de France. Ensuite, le Saint-Pape Jean-Paul II au Bourget... Donc, il est venu en France. Euh, donc, on a un discours. Euh, il, il, a, il a fait un discours au Bourget le, le 1er juin 1980. Jean-Paul II nous exhorte France, fille aînée de l'Église, es-tu fidèle aux promesses de ton baptême Permettez-moi de vous demander France, fille aînée de l'Église et éducatrice des peuples, es-tu fidèle pour le bien de l'homme à l'alliance avec la sagesse éternelle Donc, là, on voit que la, la mission. Euh, la mission de la France est de protéger la Sainte Église euh, et d'être exemplaire et donc éducatrice pour les autres peuples. C'est sa vocation de fille aînée de l'Église et aussi d'exécuter la volonté de Dieu. en fait C'est le, le bras armé de Dieu. La France a sauvé euh, euh, la papauté, euh, la chrétienté à de nombreuses reprises. C'était dei par donc en, du latin, les gestes de Dieu par les francs. Donc on peut conclure ce chapitre par la prière des francs. Dieu Tout-Puissant et Éternel, qui avait constitué le royaume des francs, pour être l'instrument de vos divines volontés sur la terre, le glaive et le bouclier de notre mère, la Sainte Église, nous vous prions de montrer aux Français ce qu'ils doivent faire pour réaliser votre règne en ce monde, afin que l'ayant vu, ils se dévouent à l'accomplir à force de charité, de courage et de persévérance. Nous vous en supplions par notre Seigneur Jésus-Christ, Roi de France. Ainsi soit-il. Ensuite, il y a le, le chapitre... Euh, les devoirs des hommes, mais en fait je, je ne vais pas le, le commenter euh, parce qu'en fait je l'ai déjà fait. Ça a d'ailleurs été une de mes premières vidéos, c'est euh, la vidéo euh, sur ma chaîne, donc Emmanuel Proust, devenir un chrétien parfait. Voilà, donc euh, à bientôt, que Dieu vous bénisse.